1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. 16. Soyez toujours joyeux. 17. Priez sans cesse. 18. Rendez grâce en toutes choses. Car, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 8. 6.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 tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. 1 Jean, chapitre 5, versets 14, à 15. 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.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 Romains, chapitre 12, verset 12 Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Matthieu, chapitre 6, verset 7, à 18 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. 8. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. 10. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car, c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance, et la gloire. Amen. 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. 15. Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.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 Psaume, chapitre 145, versets 18, à 19. 18. L'Éternel est prêt, de tout ce qu'il invoque. De tout ce qu'il invoque avec sincérité. 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris, et il les sauve. Jérémie, chapitre 33, verset 3 Invoque-moi, et, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées, que tu ne connais pas. Hébreu, chapitre 4, verset 16 Approchons-nous, donc avec assurance du trône de la grâce.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 Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu, de son palais. Il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Jacques, chapitre 5, verset 16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques, chapitre 1, verset 5 à 7. 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté, et d'autre. 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur.